Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de photographie de rue. Un bon nombre de photographes adorent la photo de rue mais n'osent pas trop la pratiquer de peur de se faire remonter les bretelles. Donc, il y a tellement de belles choses à photographier dans la rue, d'authentiques scènes. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti Avant tout, tout dépend du type de photographe de rue que vous êtes. Il y a plusieurs types de photographes de rue. Il y a le photographe qui agit comme un chasseur et qui va plutôt avoir une pratique plutôt agressive. Donc se mêler à la foule et paf, photographier sous votre nez. Et puis on trouve aussi euh, le photographe de rue qui photographie lui plutôt comme un pêcheur. Donc celui-ci va alors s'installer dans un cadre qu'il trouvera intéressant et attendre qu'il se passe quelque chose. Donc il va inclure une scène et attendre que quelque chose. D'intéressant rentre dedans. Demandez-vous alors quelle pratique de photographie de rue vous aimez. Car il y a des photographes qui n'ont aucun scrupule, euh, qui vous photographient sous votre nez. Il y en a même qui utilisent le flash. Donc regardez le travail de Bruce Gilden. Vous allez rire. <rire> enfin, c'est la réaction que j'ai eu en regardant son, son travail. En fait, c'est un truc de dingue. Ce photographe vient sans scrupule et crée une image au plus près de son sujet. Donc j'adore le concept qui est intéressant, mais ça peut en choquer euh, quelques-uns. Donc, si vous débutez dans la photographie, alors c'est certain que vous n'êtes pas à l'aise avec votre matériel encore, je pense, et encore moins de photographier avec une personne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie, c'est de ne pas froisser une personne. Donc, si une personne veut une photographie, elle va prendre la pose et euh, vous allez la photographier. Par contre, il va falloir qu'elle aime sa pose. Donc, maintenant, prenez la photographie de rue, on y va on, se demande, enfin on ne demande rien à personne, et clic, clac, c'est dans la boîte. Donc, simplement, vous pouvez avoir peur, donc vous pouvez avoir cette peur qu'on vous dise euh, « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Donc, euh, voilà. Mais oui, c'est vrai, parce que les gens ne sont pas dans votre tête et ne savent pas quelle intention créative vous avez dès le départ sans vous connaître. Donc, ils n'ont sûrement déjà pas vu vos photos euh, ou ne vous reconnaissent pas. Ils auront alors de la méfiance en vous voyant photographier ou tout simplement changeront d'attitude et ce n'est pas ce qu'on espère euh, pour euh, la photographie de rue. Donc, en photographie de rue, faut-il un matériel discret pour la photographie de rue Donc oui, bien sûr, euh, tout dépend du type de photographe de rue que vous êtes, ou j'ai envie de dire que vous voulez être. Donc euh, en fait, quelle image voulez-vous donner de votre travail aussi Donc c'est un sujet qui est important, c'est ce qui détermine aussi votre style. Quelle intention allez-vous montrer à vos images Plutôt rester dans l'ombre, qu'on ne vous voit pas et photographie de l'authentique ou plutôt aller euh, bousculer les gens et prendre en photo euh, leur réaction. Donc, ici, c'est vraiment des cas particuliers, donc des exemples que je vous donne. Mais voilà, en tout cas, si vous ne voulez pas qu'on vous voit photographier, euh, il faut être discret. Donc, vous pouvez alors avoir du matériel discret ou vous mettre à distance convenable. Donc, le matériel discret. Peut ne pas être une nécessité en soi. Vous pouvez très bien prendre un téléobjectif et photographier de loin une scène. Cependant, je trouve que c'est beaucoup plus facile de photographier quelqu'un comme cela et je pense que vous, enfin, oui, vous avez un certain recul avec la personne, vous évitez alors tout contact. Donc c'est un peu comme si vous volez un instant à une personne. Alors attention, donc c'est un grand mot euh, car vous pouvez très bien y voir une scène intéressante qui mérite d'être photographiée si vous êtes assez loin. Donc il n'y a pas de règle spéciale pour faire de la photographie euh, de rue, euh, soit vous êtes au contact euh, de votre sujet avec un matériel plutôt discret, soit vous prenez du recul avec un long téléobjectif. En ce qui me concerne, moi j'aime beaucoup travailler avec les focales fixes. Car en fait, elles ont une grande ouverture. Elles permettent alors en premier lieu euh, de faire entrer une grande quantité de lumière et ainsi de ne pas monter trop haut dans les ISO. Grâce à une grande ouverture du diaphragme, il est possible de s'adapter à son environnement, euh, qu'il soit sombre ou clair. Donc euh, voilà, ça c'est un grand euh, avantage. Euh, les focales fixes permettent aussi d'être moins encombrantes. Donc avec un zoom, c'est forcément plus gros tout de suite si l'objectif est lumineux. En ce qui concerne le regard des autres, alors, en photographie de rue, je pense qu'il faut combattre cet aspect du regard des autres. Parce qu'à partir du moment où l'on vous voit euh, avec un appareil photo, donc si celui-ci n'est pas discret et qu'on ne vous prend pas pour un touriste, il attire forcément de, de la méfiance. Donc ce qui est frustrant, c'est qu'avec un téléphone, et en photographiant, les gens euh, voilà, se deviennent moins méfiants. Donc faut-il faire de la photo au téléphone Bien sûr, si c'est votre choix, vous pouvez. Euh, mais est-ce pratiquer de la photographie euh, de cette manière Donc, je ne pense pas que vous la pratiquez à 100%, parce qu'en fait vous faites des images de manière automatique sans vraiment avoir la possibilité d'avoir la main euh, totalement sur vos réglages, donc sur votre appareil photo. Donc certes, vous laissez faire votre appareil photo et vous appuyez simplement sur le bouton. Euh, c'est une pratique que la majorité des gens ont, hein, mais je ne vois pas le plaisir de photographier comme cela, même si pour ma part, je photographie aussi comme ça, comme tout le monde au quotidien. Voilà, il y, a, il y a quand même une part de créativité qui est beaucoup plus importante et une part de qualité aussi d'image beaucoup plus importante avec un vrai appareil photo. Surtout qu'actuellement, les capteurs de téléphone sont très petits par rapport aux capteurs d'appareils photo. Mais c'est aussi une forme possible de photo de rue, assez limitée, mais voilà, ça, ça se discute quand même. Quand vous voyez une scène, il faut être prêt à photographier. En effet, le temps de sortir son matériel est déjà peut-être trop tard. Donc le plus frustrant, c'est de voir une scène assez loin et de ne pas avoir le matériel adéquat pour la saisir. Enfin, pour saisir la scène. Franchement, à mon avis, vous avez déjà connu cela. Mais voilà, sachez qu'il est aussi possible ensuite de recadrer son image. Donc dans ce cas, si vous photographiez au smartphone, votre image aura alors une qualité beaucoup plus basse car vous allez perdre des pixels en découpant votre image. Vous êtes alors plus à l'aise avec un capteur plus grand qu'un téléphone. Vous, pouvez, vous avez donc plus de marge de flexibilité. Pour avoir le plus souvent votre appareil photo prêt à capturer des images, vous avez plusieurs solutions. Donc, vous pouvez très bien porter votre appareil photo avec la courroie de la marque de votre appareil photo. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la marque Peak Design. Voilà, ils font des courroies. Donc, je peux euh, choisir de la porter en bandoulière ou alors autour du cou et même des courroies de poignée. Donc, par exemple, ici, sur mon Fujifilm xh euh, 1 j'ai accroché une courroie donc, euh, qui est la Peak Design Clutch. Donc, qui englobe la main et je trouve que j'aime bien avoir ça, donc déjà on a une, une, un grand grip ici avec le Fujifilm xh 1 mais le fait d'avoir cette poignée ici donc le fait de pouvoir serrer, je trouve que c'est vraiment un gros plus, ensuite euh, on a aussi donc, bah, la courroie Peak Design Slide donc en fait avec un système qui est comme ça tac. et en fait ce système il permet donc d'accrocher ici au pastis directement hop et en fait, euh, en fait, on peut soit après porter la courroie, donc bien sûr, il faut l'accrocher des deux côtés, hein, soit la porter directement autour du cou, ou soit vraiment donc autour du cou, mais en bandoulière. Donc ça, c'est vraiment assez sympa euh, comme système. Moi, franchement, je suis fan du concept. Euh, après, c'est vrai qu'il y a d'autres courroies qui sont tout aussi bien, mais celles-là, elles sont très pratiques car, en fait, on peut changer rapidement de système. Donc là, j'en ai une autre, donc c'est la, la Peak Design Lash euh, qui est beaucoup plus petite. Donc, euh, qui est, donc là, je l'ai pris dans un gris silver pour aller avec mon Fujifilm XT4. Ensuite, après, il y a le Peak Design Capture. Donc ça, ça permet aussi euh, d'accrocher à la ceinture. On peut accrocher à la ceinture déjà son matériel et après, donc tout simplement, euh, une fois que c'est accroché à la ceinture on peut accrocher son matériel comme ça en fait Tac. et en fait directement, en fait on a directement son euh, matériel comme ça accroché à la ceinture pour le décrocher, après il y a un petit bouton ici pour décrocher le Peak Design Capture et le détacher très facilement après vous avez aussi euh, la courroie de poignée, donc la courroie de poignée hop, c'est simple hein. on peut l'accrocher directement là et après bah, c'est une courroie de de poignée tout simplement, c'est plus fait pour sécuriser l'appareil photo, s'il si vous lâche des mains, hop, vous pouvez le rattraper avec. Donc ça, c'est aussi une courroie de poignée. Donc avec ce système, je peux vraiment alors être réactif grâce à des accessoires qui m'apportent du confort dans mon travail. Donc vous avez le système qui permet d'accrocher son appareil photo avec le Peak Design Capture, donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc il y a un petit moment, on peut donc l'accrocher à la ceinture, on peut l'accrocher au sac, c'est très bien. Alors voilà, si vous souhaitez faire de la photo de rue discrètement, vous avez plusieurs méthodes. Donc Néanmoins, je trouve que le résultat n'est pas du tout le même entre un photographe de rue type chasseur et un photographe de rue type pêcheur. Donc, ce sont des façons différentes de photographier. Donc, demandez-vous quel type de photographe de rue vous êtes N'oubliez surtout pas de respecter la personne, donc je comprends que vous voulez montrer la scène, comment vous la vivez et comment vous voulez euh, la démontrer, donc simplement respectez les gens en vous mettant à leur place. Donc voilà, si une situation euh, met la personne dans une position inconfortable, euh, voilà, si on ne la reconnaît pas, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. mais voilà, si on reconnaît la personne, pas, ce n'est pas respectueux euh, pour elle. Donc mettez-vous toujours à la place euh, de la personne en gros, en fait, comme on dit tous, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas que l'on vous fasse. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite. À bientôt les amis.